Au fait, je pars deux semaines au Brésil le mois prochain pour le boulot. Le mois prochain Ça veut dire après-demain, puis qu'on est le 30, je suppose. Dans huit jours, en fait. Je suis désolée, je sais, je suis souvent' un peu mais... en là, là, ne me dis pas que ça tombe sur les vacances de Pâques. Si, en plein dedans. Mmh, oui, jamais là. Eh ben, moi aussi, je pars. Ah, ah. J'ai besoin d'air. Pas question de jouer les taxis continueurs ménagères ici pendant ces vacances. J'emmène Dimitri et Tessa dans la vieille maison de longue Eustache. Ça sera l'occasion de décider de ce qu'on en fait. Un retard, tu viens Je m'appelle pas comme ça. Bah, ne me laisse pas toute seule avec notre mission impossible alors. Rien de chou. Maman, maman Elle doit être dehors. On s'occupe de ces trois portes et après on la cherche. Je veux absolument lui parler de ce qu'on a trouvé au grenier. Vas-y, si tu veux, je peux tester les clés sans toi. Non, je préfère qu'on reste ensemble. Cet endroit est trop fifant pour qu'il m'y promène toute seule. On va ensemble de toute façon, non Oui, on dit jamais allons trouver maman, on s'occupe pas de la troisième porte plus tard. C'est l'histoire de deux frères et sœurs, Dimitri et Tessa. Alors que leur père part en voyage d'affaires, leur mère décide de les emmener dans, en vacances dans la grande maison de leur oncle. Ils vont rencontrer une fille nommée Daphné, la voisine, qui va les aider dans leur enquête. Arrivé sur place, ils se rendent compte qu'une grande partie des portes du manoir sont fermées. Grâce à un premier trousseau de clés, les enfants vont découvrir que la maison est majoritairement remplie de chambres et de machines fabriquées par leur oncle. Ils devront résoudre des énigmes et découvrir les codes... Pour enfin trouver les dernières clés. Ils vont alors découvrir que leur oncle avait inventé Amnésia, une potion, et qu'il a assis à dans sa maison plusieurs centaines de patients pour les soigner, dont leur mère qui refusait d'évoquer le sujet. Il a été poursuivi en justice par sa grand-mère, mais il en ressortira libre avec l'interdiction de réutiliser son produit et d'accueillir de nouveaux patients. Tessa et Dimitri vont également découvrir que leurs amis leur ami leur cache un... Lynn est née en 1984. Elle écrit de la littérature jeunesse, aime apprendre et voyager. Et elle écrit pour les manières jeunesse, Lito, Gulfstream, Pulp Fiction et Marathon Bienvenue Sur le JT de 20h, aujourd'hui nous allons rencontrer quatre invités qui vont nous expliquer ce qu'ils ont pensé du livre « La maison aux 36 Clés et nous allons commencer par Yann. Alors moi j'ai bien aimé ce livre car il est rempli de mystères et qu'on a envie de voir ce qu'il y a dedans. Ce livre donne du suspense à chaque fois qu'il y a Je trouve que ce livre est adapté à tout âge et pour une personne qui aime le suspense et les mystères. Merci, nous allons passer à notre deuxième invité qui était sûr. Alors le moment que j'ai apprécié est le moment... Où le, le bureau de car le quand le ils entrent dans le bureau, ils sont directement attirés par la, par la forme du bureau et ces tuyaux qui partent dans tous les sens. Euh, enfin, ils ouvrent les tiroirs et voient d'autres tiroirs à l'intérieur. Ce passage est vraiment angoissant pour nous les nous lecteurs. Nous allons maintenant écouter éloine et Clément, qui vont nous faire part de leur avis. Euh, moi, j'ai bien aimé ce livre car euh, il est mystérieux et euh, rempli de suspense. Alors, moi, je vous conseille vraiment ce livre... Euh aux lecteurs qui aiment, euh, euh, le, qui aiment, qui aiment le, le mystère et le un peu le paranormal. Merci. Maintenant, nous allons passer à la vie de Clément. Ce livre est très mystérieux car il regorge de secrets. Pour les lecteurs, c'est très frustrant car on aurait bien aimé ce, savoir ce qui s'était passé derrière la porte. Merci Clément. Euh, merci d'avoir regardé euh, le JT de 20h et à demain.